Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi chez Action. Je vais faire un petit tour dans le rayon bloc de feuilles, bloc papier craft, etc. Et donc, je vais voir ce qu'il y a de nouveau. Je ne vais pas faire de, de grands achats parce que bon, je n'ai pas, je, je pas envie d'acheter beaucoup de papier parce que j'en ai énormément que je n'ai pas encore utilisé. Donc, je vous dis à très vite pour la suite de cette vidéo. Alors voilà, je me dirige vers le magasin Action, c'est à boss On va aller voir quelles sont les nouveautés de ce mois-ci. Ça fait un certain temps que je n'ai pas été. Donc voilà, je me rapproche du magasin. Comme d'habitude, il y a toujours du monde. Allez, Allons-y. Donc, un coffret de peinture acrylique. Non, de couleur. C'est quoi Qu'est-ce nous On va être Je ne savais oh, pas qu'elle ne va être une ce de... ça, oh, oh, ça, ce sont les toiles. Alors, aussi des blocs. Ici, il y a différents blocs. tu as acheté qui s'accroche? Si tu ça. Alors, les masking tape, ça c'est euh, tout ce qui est remplacé Pas mal, pas cher pour le coup. Alors, ici. Alors, je vais commencer par les rubans adhésifs que j'ai acheté euh, de différentes couleurs. J'ai acheté des rubans en doré, en noir, en bleu et en rouge. Donc, ça se présente comme ça. Ce sont des rubans de plus ou moins je ne sais plus combien de centimètres, on va dire 5 centimètres. Et alors, ça se décolle comme ça et ça reste en fait euh, aligné. Ce sont des petites comme ça de différentes couleurs qu'on peut mettre sur des bords de feuilles de pages ou alors sur euh, par exemple un objet si vous voulez ajouter une petite touche euh, voilà pailleté euh, une petite touche colorée donc voilà ces rubans ne m'ont pas coûté cher je pense c'est euh, moins d'un euro mais de toute façon je vous mettrai le prix au fur et à mesure de la présentation de euh, ce petit matériel que j'ai acheté de chez ACTION. Alors, j'ai acheté 5 pochoirs déco, motifs un peu baroques, donc nous avons ces, euh, ces différents motifs, donc euh, pour, euh, si vous voulez, créer euh, des fresques, etc. Donc, euh, ça aussi, ça ne m'a pas coûté grand-chose, moins d'un euro. Alors, j'ai aussi acheté ces deux bandes de stickers autocollant. J'en ai acheté pas mal euh, la fois dernière et j'ai ajouté ces deux bandes-ci parce que je n'avais pas dans les tons roses et euh, ça aussi euh, ça m'intéressait pour ajouter euh, voilà de temps en temps une petite bande ou alors créer carrément un marque page et puis sur le bord du marque page on va coller une petite bande comme ça. Il en existe dans d'autres couleurs ici je, je sais qu'il en existe en gris en, en noir euh, en bleu aussi et avec des couleurs aussi. Donc voilà, voilà. J'ai acheté ces petits en nœud qui ne m'ont pas coûté trop cher et j'ai acheté ce bloc de journal intime. Donc euh, il se présente comme ça. Euh, il existe en deux coloris je pense, euh, en vert et en noir avec des rayures. Alors je vais vous montrer le contenu parce que. En fait, il contient trois petits carnets. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, nous avons euh, trois petits carnets qui sont reliés à la couverture avec un élastique. Et euh, en fait, ces trois petits carnets sont différents. Nous avons des pages simples, des pages vierges. Soit on, on dessine dessus ou alors on fait du collage, etc. Nous avons des pages euh, lignées. Et nous avons euh, ce petit carnet qui pourrait servir de bullet journal. C'est pas trop mon truc, mais voilà, on peut euh, très bien l'utiliser pour ça. Donc, ces trois petits euh, carnets peuvent être euh, détachés du euh, journal, parce que comme je vous ai dit, ils sont reliés avec euh, cette euh, ficelle euh, élastique. Donc, on peut les prendre sur soi, dans notre sac, etc. Alors, dans ce journal, nous avons euh, comme option, un petit plus. Nous avons des stickers. Donc, nous avons ici les noms euh, des mois. Euh, mais c'est en anglais, mais bon, ça, moi, ça me dérange pas. Nous avons aussi des petits stickers pour euh, de décoration pour ajouter des petits, euh, des petits mots. Nous avons aussi des stickers euh, dorés. Nous avons des stickers avec des expressions, ou alors des sentiments, etc. Et ici, donc déjà on a une grande poche ici, dans laquelle on peut glisser, euh, je ne sais pas, hein, le carnet ou autre chose. Et nous avons aussi des petites pochettes. Et ici, c'est la même chose. Alors pour fermer, ici nous avons euh, un petit élastique euh, dans lequel on peut glisser notre crayon, notre bique. Et voilà, une fois terminé, on relie tout ça, on le ferme avec cet élastique et voilà, je trouve ça très pratique et puis la couleur me plaît bien parce qu'elle convient aux couleurs de mon bloc. Et j'ai acheté ce bloc de papier noir, alors le papier n'est ni épais ni fin, alors c'est du, du 150 grammes. il est légèrement lisse, donc euh, on peut l'utiliser soit pour du collage ou alors pour carrément dessiner par-dessus avec de la craie, avec des poscas, avec euh, du pastel, du crayon de couleur mais euh, blanc, euh, avec des couleurs un peu vives, ou alors avec du gel pen fluo. Et j'ai acheté ces deux blocs de de papier décoratif, c'est-à-dire c'est du papier qui servira pour des fonds ou pour des collages, etc. Alors les motifs sont recto verso. Je vais commencer par celui-ci. nous avons des motifs un peu brouillés qui font effet de, de texture plus que de motifs. Ça fait comme un un mur comme ça, peint à la chaux, etc. Ou alors une texture de, de tissu, hein, du jean par exemple, de, du coton. Donc là, nous avons une texture un peu rugueuse. Donc voilà, nous avons les mêmes textures qui se répètent deux fois. Celui-ci par contre, il représente l'automne et donc nous avons des motifs et donc nous avons des motifs avec des feuilles Nous avons euh, soit des motifs abstraits ou alors des, mo des motifs figuratifs, mais toujours dans le même thème, dans des euh, couleurs ocre, qui représentent un petit peu les feuilles euh, sèches, les feuilles fanées, etc. Des chutes de feuilles. Ici, nous avons des doodles. et Ici, nous avons des illustrations de feuilles. Du poids. Et voilà, ça se répète après. Voilà, ensuite nous avons les mêmes motifs qui se répètent. Donc voilà, pour ces deux blocs, je ne les ai pas payés trop cher, moins de 3 euros je pense, ou 3 euros et quelques. Voilà ce qu'il en est concernant mes derniers achats de chez Axon. J'espère que cette petite démonstration vous a plu. Et vous a inspiré ou alors vous a donné des idées pour vos prochaines pages art journal mix media etc j'essaierai de réaliser un tutoriel avec euh, une des pages de ces blogs je vous montrerai tout ça en détail avec euh, des euh, étapes pas à pas si la vidéo vous a plu mettez moi un pouce haut un pouce bleu c'est votre belle façon de soutenir ma chaîne et de m'encourager à vous produire davantage de tutoriels et d'être encore beaucoup plus régulière et je vous en remercie de tout mon coeur et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos.